Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment euh, accéder, euh, comment utiliser euh, le serveur euh, HTTP, le serveur web interne de, de PHP. Alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va regarder, euh, on va utiliser l'interpréteur PHP et euh, après on va voir comment démarrer euh, ce serveur HTTP. Donc je vous une fenêtre de commande. Euh, donc la première chose c'est de vérifier qu'on a bien accès à un interpréteur euh, PHP donc euh, voilà donc là j'ai un, une version un peu ancienne donc 7.2 de, de, de php qui est, qui est accessible alors ensuite euh, pour faire la démonstration donc on, dans ces démos ad euh, j'ai deux, deux fichiers php index.php résultat.php. donc ça c'est mon site web donc si je me rends euh, donc, je vais aller dans, dans le dossier euh, concerné, donc c'est cdemo add. Voilà, euh, ok, donc je suis bien dans, dans, dans ce dossier là. Et si je fais un dire pour avoir la liste, donc j'ai bien mon fichier index.php, mon fichier euh, résultat.php. Alors si je veux les utiliser dans mon serveur, donc il va falloir que je, je démarre mon serveur. Donc je, il faut que je sois placé dans le dossier qui contient mes, euh, mes, mes, mes deux fichiers euh, php. Et ensuite, donc on va écrire donc PHP, donc moins grand S, et après on va écrire euh, l'adresse à laquelle écoute euh, notre serveur PHP, donc euh, localhost, donc c'est l'ordinateur lui-même, et après il faut préciser le port. Donc on va prendre par exemple 8080. Euh, 80. Quand je fais entrer donc mon, mon serveur de développement donc hein, parce que c'est pas un serveur à, à utiliser en production hein, mon serveur de développement php il est démarré et listening donc il écoute sur euh, le port 80 localhost donc je vais prendre un navigateur web et euh, bah, je vais un oh, bah, tiens temps je vais faire le feignant je vais me copier ça hop voilà, et après, donc si je vais euh, mettre mon adresse dans le navigateur web, donc http://localhost://2.8080. Quand je fais ça, j'ai euh, la page qui arrive, PHP, donc qui est affichée, hein. donc qui correspond euh, au code, euh, donc je vais regarder ça dans un éditeur, voilà, qui correspond euh, au code euh, qui est ici. Donc ici, j'ai que du HTML, donc, euh, donc ça s'affiche bien et après on va faire par exemple un calcul 45 45 plus 12 donc ça me fait 57 alors là si je regarde donc mon code hein, donc le, le fichier euh, résultat donc j'ai euh, c'est le c'est les résultats qu'on obtient euh, quand on exécute euh, ce code là alors dans ma fenêtre de commande ça qui est intéressant hein, donc on a fait un premier accès euh, euh, on a demandé une première page, on a eu le code de retour de 100, ça nous a permis d'afficher cette page, et là on vient de faire une deuxième page, donc on a dit on veut calculer 45 et 12. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième petit essai, on va remonter un peu la fenêtre, voilà. Donc là on va revenir à la page d'accueil, donc quand je clique, ça m'affiche index, et on va dire par exemple, cette fois-ci, on va faire 56 plus 10, on calcule, donc là, on a 56 plus 10 qui est, qui est demandé, on a le résultat qui est affiché. Donc là, ce qui est important quand on va voir le, la page source, hein, c'est que j'obtiens bien du HTML qui correspond au résultat euh, de mon script euh, PHP qui a été interprété par le serveur euh, embarqué. Donc, arrivé à ce stade, on est content, on a fait le tour. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe si le serveur embarqué n'est pas euh, démarré. C'est une erreur classique, donc on va l'arrêter, donc je fais un CTRL-C pour l'arrêter. Donc il n'est plus démarré. Et euh, ici je vais dire, voilà, je vais actualiser... Euh, alors si j'actualise ce que je demande au serveur, il ne va pas me répondre. Donc on va quand même le faire, voilà, on demande. Et là, euh, on... ce qui va se passer, c'est qu'on va me dire que le, voilà, le navigateur ne il... Il peut pas se, se connecter. Alors une, une autre erreur, donc celle ça dont je voulais parler, ce qui arrive souvent, c'est qu'on euh, double clique directement, fait un double -clic directement sur, le, sur le fichier. Donc il s'ouvre, on croit que tout se passe bien. Hein. Si on va voir le source, bah, on a bien euh, le HTML qui a été fourni. Comme dans ce fichier euh, euh, PHP, il n'y a que du, euh, que du euh, HTML, bah, on nous le sert. Et après ce qui se passe c'est que si je refais un calcul, par exemple 45 plus 5, je dois obtenir 50 normalement, ben là ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas Parce que là, je ne suis pas en accès euh, HTTP, je suis en accès euh, File, donc c'est le, le, euh, le, le, le système d'exploitation Windows, bah, hop, il, il a dit à, au navigateur d'ouvrir, mais pas en utilisant le protocole euh, HTTP, pas en passant par un euh, serveur. Notre serveur, il n'est plus du tout sollicité. Donc, qui interprète le PHP Personne. Donc, quand on regarde la page source, et bien on a le PHP qui est directement envoyé, non interprété au navigateur. Comme le navigateur ne sait pas quoi en faire, il ne l'affiche pas, et donc ça nous fait un affichage un peu bizarre. Bon, ben sur ce, on a fait le tour avec ce serveur interne fourni par PHP, et donc je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.